février 2018 euh, je vous fais un nouveau point sur les semis et notamment ceux que je vais devoir faire maintenant euh, donc ici j'avais semé donc des oignons rouges voilà, qui, qui ont bien poussé euh, que je vais mettre dans la serre prochainement j'ai mis en pot euh, des, des œillets d'indre en fait que j'avais en petit pot là je, qui, qui ont assez bien poussé hein, ils sont bien sortis euh, j'ai fait des fèves donc là on voit que c'est vraiment plus que le moment de les mettre dans des pots plus grands bien sûr donc je vais les mettre dans ce type de pots qui sont quand même assez grands euh, voilà qui leur permettront quand même de pouvoir euh, de pouvoir mieux se développer euh, plus normalement, et ensuite euh, je vais les positionner euh, dans la foulée euh, dans la serre. Euh, voilà, je vais pas les garder dans la maison, c'est pas, pas le but. Je sais qu'elles résistent, euh, donc euh, voilà. Euh, en plus, je vais faire des échalions euh, zébrunes, donc euh, en petite barquette aussi, euh, que je vais mettre à, à germer. Alors, j'avais des oignons jaunes qu'il bah, qu faut que je. Que je positionne euh, dans la serre également donc euh, voilà alors je vais faire ça ensuite euh, je vous reprends et on fera un comparatif euh, des, des, to des tomates pour voir un petit peu toujours euh, quel est l'avancement la des tomates du bureau et celle de euh, et celle de, de la chambre d'amis voilà à tout de suite je euh, viens de rempoter les fèves et euh, donc je vais m'attaquer euh, à ma barquette à, de, de, des chalions euh, des brunes. Euh, comme euh, la dernière fois, en fait, euh, je ne vais rien jeter de ce qui se trouve dans ces pots. Ce sont des pots euh, qui datent du 7-2. Des œillets d'inde, malheureusement, qui n'ont pas germé, c'est pas grave. Je vais garder les pots et je vais en refaire parce que des œillets d'inde, j'en veux et j'ai encore pas mal de graines. Euh, et ensuite, bon, j'avais d'autres choses, des épinards que j'avais essayé de, de semer aussi. J'en ai quelques uns qu'on semé, qu on, qui ont poussé. Euh, les autres non, donc ça doit faire 11 jours, je crois. Donc bon, c'est pas grave. Je m'embête pas. Je mets tout ça. Euh, je vais tout mettre tout ça dans ma marquette. On verra bien s'il y a des trucs qui sortent ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, euh, je vais tout recycler dans ma barquette et puis euh, semer euh, les oignons. Voilà, et je compléterai avec euh, avec euh, du nouveau terreau. Voilà, donc euh, je fais ça et je vous reprends. Donc euh, les fèves, maintenant, sont dans un contenant euh, un peu plus adapté. Elles devraient mieux se développer comme ça, bien sûr. Et euh, j'irai les positionner euh, demain dans la, dans la dans la serre. J'ai fini aussi ma voilà ma, ma mini serre de, donc voilà Je les mets comme ça, j'ai remis au-dessus de, de mon étagère. enfin J'ai une, une étagère à côté du poêle, donc je vais la mettre en hauteur. Et j'ai gardé les pots euh, concernant euh, les œillets d'inde, les soucis. Et euh, le troisième, des fèves, donc euh, je pourrais en refaire euh, de nouvelles. La date, euh, elle ne m'intéresse pas particulièrement euh, pour ces, euh, pour, euh, pour ces semis-là, donc euh, je ne ré, réimprimerai pas d'étiquette spécialement avec la, la date d'aujourd'hui. Voilà, ce, ça ne m'intéresse pas euh, pour ce type de semis. Donc euh, voilà, je ne les, je les ferai pas aujourd'hui, mais je les ferai, je pense, demain ou après-demain. Euh, donc voilà, je referai euh, d'autres seuillés d'inde, en fait j'essaierai de d'en refaire autant que j'en ai lancé la première fois, c'est à dire une vingtaine euh, les soucis, je crois que j'en ai lancé 6 et euh, les fèves, j'avais dû en lancer 20 aussi donc euh, voilà. donc euh, je vais ranger ça et je vous montre le comparatif euh, des tomates euh, euh, du bureau et de la chambre d'amis Bienvenue euh, avec notre comparatif des semis du bureau comparé à ceux de la chambre d'amis. Donc je ne me rappelle plus si je les avais mis dans le même sens, mais aujourd'hui les semis du bureau se trouvent à droite et les semis de la chambre d'amis à gauche. Donc je vous rappelle que les semis de la chambre d'amis ont été faits, on va dire, à peu près à la même date, c'est-à-dire début janvier, mais euh, euh, quelques jours avant. Donc je pense qu'il y a peut-être 4 ou 5 jours avant, et 4 ou 5 jours après. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez frappant. Donc là, maintenant, on commence à voir une différence. On voit que sur la partie droite, euh, donc les semis du bureau, on a vraiment des pieds qui sont vraiment d'une belle taille. Avec des feuilles. Moi, je trouve que les feuilles sont vraiment jolies. Vraiment. On voit qu'elles sont bien formées. Alors, elles sont toujours claires, hein, bien sûr. Ça, c'est le fait qu'on soit en intérieur. Et à gauche, on a des, des feuilles. Alors, bon, il y a aussi la, le, le, le fait qu'on a des variétés différentes, bien sûr. Voilà. Mais on en a quand même. Alors, je l'ai... J'ai mis quand même les plus grandes, vraiment, euh, ici, on a vraiment les plus grandes euh, de, de la chambre d'amis. Et on voit que, voilà, les autres sont vraiment euh, plus petites. Hein. Elles sont belles aussi, hein. Voilà, on a aussi des jolies feuilles. Mais, euh, bon, euh, on voit que la température, vraiment, cette fois, elle est significative. Vraiment, on voit la, la différence de hauteur, en fait, euh, je vais essayer de mesurer euh, si je trouve une règle alors là j'en ai une donc voilà donc le plus grand c'est celui-ci donc on a pratiquement euh, on a pratiquement 20 cm hein. on va dire euh, entre bon, ouais aux alentours de 20 cm pour le plus grand et de l'autre côté, le plus grand, ce serait celui-ci. Voilà, on aurait... Plutôt 14, je dirais. 14 cm. Non, même pas. On va dire 12,5, plutôt. Ce serait plutôt 12, 13, quoi. Bon, voilà. Bon, là, on voit vraiment que... La, la chaleur influe euh, sur la taille. Hein, ça, on, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, là, c'est vraiment flagrant là, cette fois. Vraiment, euh, là, c'est significatif. On a vraiment un écart qui se creuse euh, sur les, les semis du bureau. Alors, la chaleur et euh, l'exposition LED. On a euh, deux avantages euh, comparés à, à la chambre d'amis. Alors, est-ce que. C'est quelque chose de vraiment plus positif. Le fait d'avoir une chaleur plus, plus forte et une lumière plus longue. Euh, on a quand même 6 heures de, de lumière. Bon là je l'ai réduit en fait à 5h30 parce que comme le jour rallonge, donc euh, voilà, je voulais que le cycle de nuit soit conservé. Donc là j'ai baissé l'exposition à 5h30 euh, depuis 2 jours à peu près. Voilà, pour avoir 8 heures de, 8 heures de nuit. Euh, certains penseront que ce n'est pas assez, mais euh, en plein été, en fait, si vous, vous placez en plein été, euh, la, la, la, la, la, le, le taux d'ensoleillement est vraiment très long. Enfin, le, le temps d'ensoleillement est beaucoup plus long qu'actuellement. Qu et euh, on, on doit être euh, dans les 8 heures, hein, euh, je pense, 8 heures de, de nuit. Donc euh, voilà, on va dire qu'on a des conditions d'été. Donc... Vraiment. Euh, alors, Ce qu'on peut regarder, c'est peut-être, euh, déjà, les, sur les, les semis euh, de la chambre d'amis, quelles sont, quelles sont euh, les variétés les plus grandes. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, on a la tomate Ilbili potato leaf. Donc, Ilbili avec les feuilles de, de, de pommes de terre. Alors, on en a une ici. Je la tourne, la tomate Atoll, alors, on, on voit quand même la date, hein. 22.01, donc c'est la remise en pot qui est au 22.01. Donc elles ont été faites le 1er janvier, hein, celle-là, et ici, alors, Burpee Delicious, et encore une Ilbilly, donc voilà. Donc euh, ça, ce sont euh, les variétés les plus grandes, du côté chambre d'amis. Alors ici, du côté bureau, la purple Russian. Donc on, on en a deux en fait, je crois que l'autre en est aussi une. Ouais, tout à fait, donc, purple Russian, les deux sont euh, à peu près de la même taille. Il y en a une qui est un peu plus grande bien sûr. La poivron jaune aussi plus grande et je crois que elle est là aussi ouais tout à fait donc poivron jaune alors la cocktail orange banana donc, qui est un petit peu moins grande mais bon qui reste quand même pas mal alors, tac. Voilà la vintage wine donc, tac. Voilà, bon, je ne vais pas toutes les faire, mais euh, voilà, celle-ci aussi, la Hungarian Heart. Donc, ça, je crois que c'est une cœur de bœuf euh, hongroise. Donc, euh, voilà, il euh, bon, y en a quand même euh, quelques-unes qui sont, qui sont vraiment, euh, qui ont vraiment une belle taille. Alors, euh, comme je vous dis, euh, est-ce que vraiment euh, c'est quelque chose de positif pour les tomates, le fait qu'elles soient plus grandes euh, plus tôt pas forcément, on verra vraiment au niveau aussi des récoltes hein, et de la, de, de la facilité d'adaptation quand je, je les mettrai en terre. Ça, vraiment, ce sera vraiment le, le test, le, le premier test vraiment euh, significatif. Là, pour l'instant, voilà, on, on présuppose des choses, mais bon, moi, franchement, je ne tire pas de conclusion pour le moment. Ce que je constate, c'est quand même qu'on a vraiment une différence de taille. Donc ça, c'est vrai que, alors là, c'est vraiment flagrant, cette fois. Euh, donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre Je vais vous montrer aussi les poivrons. Voilà, donc on voit qu'ils ont vraiment une, une, belle, une belle tête, hein, vraiment, euh, voilà, vraiment, ils sont jolis. Ce que j'ai fait, j'ai fait aussi, comme pour les tomates, je les ai plantés au plus bas. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment une influence, le fait de faire ça pour les poivrons, est-ce que vraiment, c'est... C'est judicieux, je sais pas. En tout cas, euh, bon, ça a l'air de fonctionner. Parce que vraiment, euh, je pense même que l'année dernière, ils n'avaient pas une tête aussi belle. Alors, sans doute que les LED, ils sont aussi pour quelque chose. La chaleur euh, plus constante aussi. L'année dernière, j'avais pas une chaleur euh, aussi bonne. Euh, euh, sachant que je n'avais pas de chauffage en dehors de la VMC, et de l'insert euh, et de, de l'air qui était aspiré euh, de la VMC. Et j'ai aussi un système d'araignée en fait euh, qui me... Euh, qui m'aspire la, la chaleur de la hotte euh, qui est filtrée, et qui aussi arrive dans le bureau. Donc moi, j'ai en fait, ici, j'ai trois sources de chaleur. Euh, donc, voilà. Donc là, ici, ce qu'on voit là, ce sont les semis de février. Donc, qui sont déjà pas mal, hein Qui sont, euh, moi, je trouve que... Ils sont jolis, ça serait justement assez drôle de, de comparer en fait les semis de février dans 15 jours par exemple, pour voir euh, s'ils n'ont pas dépassé les semis de janvier qui eux n'avaient pas, ils euh, bénéficient pas de la chaleur et des LED. Il euh, y a de grandes chances pour qu'elles soient au moins de la même taille, voire plus. Euh, là ici, euh, voilà, un petit clin d'œil à F1R6, donc euh, ces tomates fétiches, les tomates, les tomates stupices. Donc là j'en ai trois ici. Moi euh, j'ai les tomates euh, que j'apprécie. Donc les subarctic plenty qui sont aussi hâtives normalement. Bon alors peut-être pas autant que euh, les stupis justement, je ne sais pas. Je, je verrai ça cette année. Les caro Rich, Donc celles-là elles sont vraiment excellentes. Vraiment euh, c'est mes préférées. Des grosses tomates oranges. Donc euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors, alors ça c'est aussi des semis de février. Mais euh, avec un petit décalage dans le temps parce qu'elles n'avaient pas forcément euh, les euh, les quatre feuilles il euh, y en a aussi qui, qui n'avaient pas fonctionné que j'ai refaites à côté là donc euh, et j'ai refait aussi les pop, pop, pop. voilà les piments d'Espelette et euh, les piments de Cayenne j'en ai deux un piment d'Espelette de qui a fonctionné euh, bon j'en ferai pas d'autres hein, j'en ai assez euh, c'est bon euh, c'est pas grave plus euh, deux piments de Cayenne donc ça j'en ai jamais fait donc je vais voir ce que ça donne euh, voilà, puis ensuite, des, sans doute des tomates, euh, je pense, je sais pas. Voilà, c'est encore une caro rich donc euh, qui, qui était un petit peu moins grande que les autres. Bon. Voilà, et elle, euh, je l'ai voilà, faite aussi plus tardivement, le, la mise en pot. Et donc, à côté de ça, bon, j'ai encore quelques tomates. Euh, j'ai des coquerets du Pérou, je crois, encore. Euh, il doit y avoir un poivron ou deux, je ne sais plus, ou un piment. Voilà. et euh, bah, en voyant F1 RCX faire ses radis, en fait ça m'a donné envie d'en faire. Donc euh, voilà, j'ai fait aussi euh, moi aussi une, une barquette euh, avec des radis rax. J'avais exactement les mêmes, euh, la même variété de radis que lui, donc, euh, donc je, je les ai faites aussi. Donc euh, une chose que je voulais dire, euh, je pense quand même que les poivrons, euh, définitivement, il faudrait vraiment les faire au 1er janvier. Franchement autant les tomates je pense que voilà il y a sujet à, à discussion euh, autant les poivrons honnêtement euh, qui sont là c'est super long à pousser les poivrons super long donc autant euh, les faire je pense le plus tôt possible euh, donc moi franchement je les ferai toujours au 1er janvier les poivrons après les tomates on verra mais les poivrons c'est clair que euh, que je les ferai toujours au 1er janvier alors il y a quelque chose que je voulais vous montrer euh, que j'ai remarqué, euh, justement, euh, qui m'a permis de, de constater que euh, la, le film de Millard que j'ai mis derrière mes étagères fonctionnait. C'est la position que prennent les plantes tomates. Alors, c'est peut-être pas facile à voir, c'est plus facile peut-être sur celui-ci. Donc, voilà, on a trois, trois rangées, voilà. Ce côté, ou ce côté, je ne sais plus, l'un des deux, est orienté vers la lumière. De l'autre côté, on a le film Millard. Avant que je mette ce film millard, donc là on est dans le, la chambre d'amis. Donc vraiment la situation la plus simple. Euh, lumière naturelle uniquement euh, qui vient d'une fenêtre. Euh, qui est en plus beaucoup plus petite que ma, ma baie vitrée. Mais bon, l'année dernière, si je n'avais pas eu le Millard, les trois plans... Euh, pencherait dans la même direction. Là, on voit que cette rangée penche vers la gauche et l'autre vers la droite. Donc, Ce qui veut dire que le soleil et la lumière, en général, est bien reflétée sur le millard qui la renvoie vers les tomates. Ce qui fait que, plutôt que de se pencher par là, puisque la lumière est par là, par exemple, eh ben, elle se penche du côté du millard. Donc, ce qui veut dire que le film, Milard à l'arrière, pour réfracter la lumière, ça fonctionne. Donc ça, on en est sûr. Et d'ailleurs, on voit que les tomates qui sont au centre, elles, ne sont pas penchées. Elles ne se penchent pas. Elles devraient théoriquement se pencher. Si la lumière ne venait que de ce côté-là, par exemple, ou de ce côté-là, elles devraient se pencher soit par ici, soit par ici. Mais elles restent au centre. Donc, euh, Voilà. Ça, c'est une preuve que ça fonctionne. Et ça le fait aussi. Ça se voit moins, là, parce que je les ai aussi touchés, je pense. Ça se voit un peu moins. Mais, voilà, on voit aussi que on a un peu le même cas de figure, ici. Et on l'a aussi de ce côté-ci. C'est-à-dire du côté du bureau. Alors, on le voit peut-être moins, mais voilà. Donc, on est dans le bureau. On a la lumière qui vient, par exemple, d'ici. Et de l'autre côté... Théoriquement, elle devrait pencher de ce côté-là, si la lumière est là. Eh bien non, elle penche de l'autre côté, du côté du milliard. Et celle du centre, elle, reste plus ou moins relativement droite. Donc, on constate quand même qu'elle se penche, si on, on se positionne dans l'autre sens, elle se penche vers le centre. Parce que, en fait, le carré de LED, le panneau de LED, lui, il est entre les deux. entre entre euh, Si ça, c'est une étagère, on met le carré de LED ici. Et donc, les, les, les extrémités, en fait, les plus grandes, se penchent vers la lumière. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai positionné euh, mes plans euh, du bureau, les plus grands, je les ai mis aux extrémités, justement, pour que ce soit les plus petits qui se développent, parce qu'ils seraient plus près du panneau de LED. Donc, tous ceux qui étaient désavantagés, qui avaient une taille inférieurs aux plus grands, je les ai mis en avant, euh, je les ai euh, positionnés plus près du panneau de LED. Et donc les plus grands, eux, sont vraiment aux extrémités. Donc c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, celui-ci qui est la plus grande, se penche de ce côté, parce que le, le, la lumière vient d'ici. Elle vient là, et elle va vers lui. Donc lui, il se penche pour, euh, pour aller vers la lumière. Donc voilà, c'est une bonne démonstration en fait, euh, enfin, en tout cas pour le millard, en fait, ça me rassure. En fait, je suis content de me rendre compte que je n'ai pas dépensé 35 euros pour rien. Voilà, c'est qu'il fait bien, euh, il remplit bien sa mission de, de, de, de réfracter, euh, de refléter la lumière dans le sens opposé. Donc vraiment, ça fonctionne. Donc euh, voilà. Donc un dernier petit tour. Euh, donc euh, voilà, donc demain euh, j'irai positionner euh, mes semis de, de fèves. Alors bon, j'ai jamais fait de fèves, hein, donc euh, je les fais comme ça. Je ne sais pas si vraiment euh, vous, vous allez trouver ça absurde de, de, faire des, de mettre des fèves dans des pots. Euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, C'est la première fois que j'en fais, donc je ne sais pas du tout. Euh, alors j'ai vu beaucoup de personnes qui les faisaient directement en terre. Même maintenant, donc euh, je pense que j'en ferai aussi. Le problème c'est que ma serre en fait il va falloir que j'enlève je... bah, un peu le paillage, là, euh, euh, enfin, la, le compostage, parce que voilà, il va me falloir euh, de la place pour accéder à la terre. Donc, euh, comme je vais pas le faire tout de suite, euh, je me suis dit que j'allais plutôt laisser euh, les fèves justement dans des pots comme ça. Et donc euh, voilà, donc demain je vais aller les porter. En même temps, j'irai porter euh, mes oignons euh, rouges et jaunes parce que en fait les jaunes je les avais pas non plus euh, mis et ils sont un petit peu trop grands maintenant. Donc euh, je vais aller les porter aussi. Je vais les mettre dans le, le tunnel là, que je vous ai montré là, lors du dernier tour de serre. Enfin, du, euh, oui, du dernier tour de serre. Euh, donc je vais positionner euh, tout ça là-bas. Éventuellement, euh, si j'ai pas assez de place, j'ai une, une mini-serre de balcon. Euh, je mettrai mes. Euh, mes, mes fèves dedans en espérant que ça passe au niveau de la hauteur mais je pense que ça devrait fonctionner euh, donc voilà donc je vais faire bientôt une nouvelle vidéo euh, sur le la taille de mes graminées en fait je suis en train, enfin j'en je, ai fait un peu aujourd'hui euh, j'ai pas mal de graminées en fait que j'ai positionné à différents endroits euh, donc devant la maison et j'en ai mis aussi euh, vous les voyez sur les, la, la photo de, de présentation de, de ma chaîne euh, devant, le, devant le jardin. Donc en fait, c'est pour pouvoir créer une haie en fait. Et bon, ce, ce, ce que j'ai mis justement devant le jardin ondule en fait. Donc c'est assez joli euh, quand il y a du vent. Je trouvais ça sympa. Et ça permettait de faire une séparation, de ne pas découvrir le jardin euh, tout de suite. De, de, faire, de, de briser un peu le regard et de pouvoir euh, découvrir... Euh, euh, en rentrant dans le jardin plutôt qu'en le voyant déjà euh, de l'extérieur directement donc euh, voilà donc euh, je vais euh, j'irai tailler euh, ça et donc euh, ces graminées en fait je vais les tailler en petits morceaux euh, pour essayer de, de m'en servir comme paillage parce que moi j'ai beaucoup de mal en fait à trouver de de la paille euh, ou du foin en, en, en botte euh, je trouve plus facilement euh, ça en Grosse bobine de 2 à 3 mètres, donc c'est vraiment super, euh, c'est vraiment pas facile à manipuler, euh, c'est trop gros en fait. Comme j'ai pas la place pour l'instant, enfin, il faut que je me si, si j'achète ça, euh, il faudrait que je, je fasse un abri pour pouvoir les stocker parce que je vais pas tout utiliser d'un coup. Donc, euh, pour pas que la, la paille soit complètement détrempée, ou alors il faut que je mette une bâche, mais euh, enfin, je, je, je suis pas j'aime bien que les choses soient plus ou moins à leur place donc euh, je n'ai pas envie de laisser des trucs traîner n'importe comment euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas génial enfin bon moi voilà c'est c'est comme ça que je vois les choses hein. je euh, j'aime bien que ce soit un minimum rangé mais bon voilà je j'ai aussi il euh, y a aussi des fois où euh, voilà j'ai pas envie non plus de, de ranger ça me euh, ça ne me donne pas envie de le faire. Ben, voilà, y a... mais euh, bon, je vais essayer dans la mesure du possible de, voilà, de, de, de garder un minimum de euh, d'organisation, de, de, de rangement. Enfin voilà, bon je voilà c'est comme ça que je, je fonctionne donc euh, je ne vais pas changer maintenant mais euh, donc euh, voilà la, la paille en fait pour moi c'est un peu problématique euh, pour pouvoir euh, en trouver euh, parce qu'en général euh, il faut en prendre des grandes quantités euh, euh, quand on en trouve et on en trouve pas très facilement comme je vous dis c'est vraiment des bobines qu'on trouve, des grosses bobines donc j'ai un... un une personne qui fait ça juste à côté de chez moi, il suffirait que je lui demande quand il vient, mais bon voilà. Euh, donc du coup, je vais, je préfère utiliser justement mes graminées, mes bambous, en les taillant, et en plus l'avantage c'est que ça me permet d'avoir une autonomie là-dessus, donc je peux moi-même générer mon propre paillage, donc je trouve que c'est pas mal. Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter, enfin je pense, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de faire rentrer justement dans le jardin des choses que l'on peut obtenir soi-même en les cultivant ou en les laissant pousser donc bon voilà donc euh, donc ça m'arrange bien d'avoir d'avoir ces graminées comme, comme paillage donc je vais tailler tout ça et ensuite j'aurai aussi euh, ben, tous mes branches là que j'ai coupées euh, qu'il va falloir que je passe au destructeur donc euh, voilà ça, je, ça va me prendre encore un bon moment j'ai tous mes rosiers aussi à, à tailler, alors là j'en ai, euh, je sais plus, mais je crois que je dois en avoir entre 30 et 40 des rosiers, donc euh, bon voilà. C'est quand même encore un gros boulot, euh, en plus euh, il faut leur mettre un petit un petit boost de, de fumier euh, au pied, donc ça chaque année j'en mets. Euh, je mets aussi de la cendre, j'en avais mis un petit peu, mais je pense que j'en mettrai euh, au moment où je ferai le... Où je ferai la, la taille donc voilà donc euh, donc bah, écoutez euh, si vous avez euh, aimé cette vidéo euh, et que vous n'êtes pas encore abonné euh, abonnez-vous euh, comme ça vous pourrez suivre euh, l'évolution de, de mes semis donc euh, voilà vous voyez que déjà il y a une euh, y a quelque chose qui se passe donc euh, voilà donc on, on verra ensemble euh, les, le, le, la suite euh, en termes de, de coloration des feuilles, donc il y aura peut-être une différence de coloration des feuilles sur les semis qui ont subi une température plus basse, euh, donc ils seront peut-être plus trapus, euh, donc bon voilà, donc ça on, on verra ça dans, dans, dans les prochains points sur les semis. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, abonnez-vous, euh, mettez un pouce en l'air, euh, voilà, donc euh, je vous dis à bientôt